Euh, Est-ce là, mon ami? Okay, on recommence. Okay, non, on attends. recommence à CFRH 88.1 et 106.7. Mon invité est David Bouchard. Hey, David, uh, tu peux continuer sur le sujet puis uh, tu donneras ton opinion sur uh, des choses. OK, mon bel peux tu me voir? Oui. Mais voici, Moi, je ne te vois pas parce que je suis présentement dans mon hard drive et ce que je cherche, c'est mon nouveau livre. Je crois que j'aurai l'habilité de l'ouvrir ici, donc je vais Madison Wheel Publishers, Madison Wheel Publishers, je l'ouvre, et ici, dans euh, mon nouveau livre, On apprend du soleil, et ça marche comme ça devrait marcher, ça fonctionne comme ça, comme ça devrait fonctionner, je crois que je serai capable de vous montrer sur l'écran. Et donc, euh, là, là je vais aller de même, là, et ça, je crois, si je vais screen share, uh, share screen, « Post-disabled participant screen sharing ». OK. Ça veut dire que tu ne me permets pas. Ça ne fait pas de différence, Daniel. On a tant de choses à discuter, mais c'est… Oui. Non, attends une minute. Même si tu ne peux pas le voir, je peux te lire, moi, à quelques pages. Je pense que tu peux mais seulement. Attends, viens, mon homme? Oh oui, On apprend comment vivre, quand guider et quand suivre. Nos aïeux nous conseillent qu'on apprend du soleil. » Ces enseignements sont clairs. Toutes ces leçons sont chères. On n'est pas deux pareils, nous le montre le soleil. On s'assoit dans un rond, jambes croisées sans un son. Nos mains et cœurs ouverts sur le dos de mer la terre. Côte à côte, bien sincère, nos cœurs toujours ouverts. Plusieurs oui, mais pareil, on attend le soleil. Doigts mouillés, même tremblants. On est faible, les enfants. On est humble à vertu, le soleil nous le dit. Il se lève chaque jour. On voit tous à notre tour comment il est si grand. Il se montre aux enfants. Dans le ciel sud, on voit, on a tous des talents. On n'est pas du pareil, on n'a pas le soleil. Quand le soleil se couche, le bison, lui, il touche. Il nous montre le respect. Une famille, un paquet. On se tourne vers le nord pour que, courage, pour être fort. l'ours et terre marsonnent blanc. Elle protège les enfants. Tu vois, là-bas en haut, Père ciel offre un cadeau. Castor nous dit, sois sage, peu importe ton âge. C'est à nous de le faire protéger, mais la terre et les neiges et les vents d'où on vient et d'où on va. Et finalement, regarde dans ton cœur où l'aigle soigne tes douleurs. Il est là, nuit et jour, il t'enseigne l'amour. On apprend comment vivre, comment guider, comment suivre nos aïeux, nos concerts. On apprend? Du soleil. Tu penses? Oui, c'est beau. C'est super, super beau. Et les distinctions sont importantes. C'est oui. euh, une jeune artiste de Atikoken Atikokan, c'est toujours. Atik, c'est caribou. Koken, c'est les os, les os du caribou. Euh, en tout cas, c'est euh, Mongoli qui sera sur les. Euh, la Nibia vient le mois de septembre, certain. Ouais, c'est beau, ça. Beau. Ouais, puis, ça. Ouais. Euh, on pourrait parler peut-être de ton opinion sur euh, les métiers. C'est euh, quoi pour toi être métier et euh, comment que une personne réagit quand il est métier et euh, euh, sa culture ah, et Daniel, pour moi, quelque chose. Pour, être, euh, pour dire que je suis médecin, c'est simplement un mot. Moi, ça m'intégrer si tu m'appelles métisse ou « half Breed » ou « Bois brûlé » ou n'importe quoi. Moi, ça m'intégrer. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est que je comprends que, que je comprends et que je suis complètement conscient d'où je viens, qui étaient mes ancêtres. Je veux savoir, pour leur non seulement, a, ils vivent autour de moi. Regarde autour de moi. moi mon chat est rempli de des sortes de choses qui les auront plus ces gens-là. Donc, lorsqu'on entend les métiers de l'Ouest dire, tu pas métis parce que t t ta parenté vient de des États ou vient du Québec, ah, appelle-moi ce que tu veux. Tu pourrais m'appeler n'importe quoi, moi ça m'est égal. Appelle-moi Grenouille, ça m'est égal. Pour moi, c'est de savoir qui je suis, d'où je viens. c'est pas pour l'argent, c'est pas pour des droits, c'est simplement pour en être à mes, à, à mes ancêtres. Donc, lorsque quelqu'un vient me rechercher, hey toi, Bouchard, moi, moi t'es... preuve que tu as du sang autochtone. » Là, je lis des preuves. J'ai des documents. « Montre-moi le tien, toi. Hein? »« Montre-moi le tien. »« Et viens me dire que tes ancêtres sont plus autochtones que les miens, que sont plus Première Nation, que ma grand-mère qui était au stage, mon grand-père qui jouait, tu es plus que ça, toi? »« Ça, j'accepte ça. » Moi, pour être médecin, ça veut dire que qu'autre chose que je, je sais exactement qui ils étaient. Et derrière, je sais, là présentement, que moi, ma grand-mère, à Saint-Jean, je sais que c'était marie louise Pilate. Point final. Je sais que marie pilat était, elle, Algonquin. Aujourd'hui, on l'appelle Inou. Je sais. Et finalement, j'ai pu, moi, partager ces passions-là avec mes, mes cousins au lac. Puis ils ont commencé à recocher leurs cartes. Et là, l'Église catholique a finalement voulu nous aider. À honorer qu'ils étaient ces gens-là. Auparavant, ils voulaient nous aider en cachant le fait qu'ils étaient Première Nation. C'est plus que le cas Je ne pas pour ça que non seulement je suis pas embarrassé, je suis fier qui elle était, Mme sincèrement. Donc, au Québec, c'est ça. Et euh, on a commencé à faire ces recherches-là, au Québec, au nord de l'Ontario, je le vois là, tout au long du nord de viens. La dernière fois que j'étais à cette bridge, je suis monté à cette bridge jusqu'à... OK, la communauté en haut, tu à fait en haut. Euh... Et on est descendu par euh, Hearst, par Hearst. Et on est tout au long du lac, on est allé jusqu'au euh, jusqu Sous-Saint-Marie. Et de là, là... donc c'était quoi la première communauté francophone d'Andustin? à fait... Oui, je suis allé à Capescaisson, mais continue. Au nord, continue euh, voir. Très salon. Et? Très long, dans ce boulot. Ouais, continue. Euh, il y a ma thèse, il y a ma thèse, dans ce bout-là. Euh, ben, dans ce bout-là, il y a aussi il y a Wawa. Je ne sais pas ce si tu as passé à Wawa. Wawa. Ok, non, non. Wawa, tu es sur l'autre bord du lac, hein? Oui, euh, oui, oui. Moi, je te dis pour aller à Témence, j'ai un mot de Témence, disons environ 200 km. Et de là, je m'en vais par l'ouest. L'ouest de Témence. Et j'y vais pour euh, quatre heures. Je vais frapper quelle, quelle ville? Un village. Oh, là, là, tu, je me rappelle plus. Je ne sais pas longtemps que je pas monter là. C'est un... C'est un peu moi. Oh, vous... Oui, oui, ça fait. Il que je pense à ça, oui. ça là, mais tu sais savoir. C'est <rire> Et, et s'il y a quelque chose qui me que j'ai tellement, tellement bien aimé, Daniel, sincèrement, c'est de me trouver dans cette poche à Hearst, dans un restaurant puis j'entendais les gens parler, puis je m'aurais dit « Où est-ce que je suis là? »« Je suis à je suis au lac Saint-Jean. » Si tu pensais parler avec un bel accent qui est typé du nord de l'Ontario. Et ce qui est intéressant pour toi une histoire à savoir, c'est qu'on a ces poches-là dans l'Ouest. J'étais, moi, en Alberta. Je suis monté d'Edmonton, une petite communauté appelée Faller. Faller. Dans un restaurant Faller. Il n'y avait pas un mot d'anglais. C'était bourré, c'était paquet de gens. Il n'y avait pas un mot parlé en anglais. C'était un beau franco-albertin. Un accent pas mal unique, mais je te dis que ces gens-là, lorsqu'ils ça anglais, on aurait dit que c'était des Québécois, franco-italiens, parce qu'il y avait un heavy accent de dirt. Puis... Voilà. En Alberta, toujours en Alberta, monte à Bonniville. À, à Bonniville, en Alberta. Mm. Il y a des bouchers, il y a des bouchards. Mon, mon cousin un mercier à Bonnivin. C'est bourré d'un tire, c'est partout. Ces gens-là veulent savoir d'où ils viennent. Ces gens-là veulent sincèrement, pas pour l'argent, pas pour... Ce qui est sincèrement dommage avec les médecins de l'Ouest, c'est pas la plupart, je dois avouer. Ce sont, les, ce sont ceux en pouvoir qui veulent garder le pouvoir pour l'argent et pour... Sincèrement, c'est pas pour... Euh, Aider à nos, confrères. On sait, on sait qu'on était, des nomades. On sait bien que mon, moi, en parle, qui qu demeurait, à, à Wisconsin, On sait qu'il venait en, en, en, Ontario. On sait qu'il montait à Winnipeg. On sait que ces gens-là étaient des nomades. Mais on veut pas les reconnaître à ma de là, tu peux avoir une partie de la tarte. Sinon, tu perds. Et c'est tellement dommage. Mm -hmm. Sincèrement, c'est dommage. Mm -hmm. et moi, je dis toujours, oh, ok, gardez, tu sais, que toi tu étais tu sais, moi, je suis brûlé. Moi, ça fait une mm -hmm. Je sais d'où je viens et je veux simplement, moi, reconnaître et honorer mes ancêtres. Et lorsque je parle de nom de Pierre Charbonneau, je suis bien content de dire, Pierre Charbonneau, en hein, parle? » il était chipawa ouais, il était Joubou. Et sa femme, elle, ma grand-mère, elle était ou sage. C'est pour ça que je fais ce qu'il ouais, est. Je sais. Ben, oui, oui, oui, oui. Parle-nous euh, parle euh, de l'Ordre du Canada que tu as reçu. Est comment que ça a arrivé, ça? Ah, écoute, Daniel, c'est arrivé parce que je suis vieux. Dans la vie, le plus long qu'on quand quand on vit, le plus d'honneur qui vont venir à notre bout. Euh, moi, sincèrement, je dois avouer que euh, là, je connais moi, au moins une centaine de personnes qui méritent plus que moi. Mais du fait que j'étais là, euh, ça m'est arrivé qu'on euh, m'a rendu cet honneur. J'ai pu euh, faire une jig avec le gouverneur avec le gouvernement en général, euh, j'ai pu, moi, euh, faire la connaissance de plusieurs métisses, des gens de Première Nation, et c'était, pour moi, une petite ouverture à autre chose. Donc, avec, avec ça, ça m'a permis, moi, euh, de, de faire mes travaux et de commencer à faire mes livres dans différents langues. Et je ne sais pas si vous savez ou non, Daniel, j'ai des livres hein, dans 14 langues de Première Nation. Donc, j'ai écrit en anglais et en français, et je les ferai traduire par des gens qui, eux, sont d'origine. Je ne sais pas, jibouais, euh, mohawk, qui sont évidemment, on a cri. Euh, j'ai trois livres en cri, donc j'ai commencé à faire ces efforts-là. Et je, ça, étant hors du Canada, ça m'a permis, moi, d'avoir une certaine influence sur mes éditeurs. C'est réel, ça. Et même avec ça, on a mis une école, on a mis une école à Chawak. Dans mon nom. Pourquoi? Parce que je suis métisse. Je suis un lecteur, je ne pas mais je, je suis un auteur. Et on a voulu faire croire ces gens. 35 de la population de mon école à Oshawa, ce sont des, des autochtones. La plupart, c'est des métisses. Donc, il y a une communauté énorme métisse à Oshawa, en Ontario. Donc, ces gens-là. Donc, il y a des. c'est que je ne suis pas mort, moi, je suis presque mort Il y a deux mois, deux ans que je suis mort. <rire> Avec les dans les étoiles. Ben oui, oui, oui, oui. Puis, euh, c'est. Euh, Là, tu travailles, hein, tu, travailles, tu écris des livres, mais tu fais des lectures. Tu ah, vas je... des écoles. Absolument. Euh, Daniel, dans, dans les 20 ans passés, j'ai présenté un million, un million de gens au Canada, en Chine, à Paris chaque année pour le Salon du Livre. Euh, allé aux Indes deux fois. J'ai fait le Grand Nord du Canada. Ce que j'ai préféré dans toutes mes expériences, c'est faire euh, euh, Nunavut. J'ai été pris dans une tempête pour deux mois dans le Grand Nord. Nunavut, euh, du con, euh, les territoires du Nord-Ouest, euh, le Nord du Québec, Labrador. Euh, donc, j'ai eu des expériences euh, incroyables, sincèrement, euh, formidables. formidable. Et s'il y a quelque chose que, qui me... Qui bave, C'est un verbe français, ce Bordré? Oui? oui. Un semaine, oui. Qui me dérange, qui me. C'est oui. avec COVID-19. Là, là, je suis pris en place. Mais du fait que je suis pris chez moi, ça veut dire que je peux et je dois travailler chez moi. La conférence qu'on fait, là, notre, notre interview sur Zoom, je veux dire, dernière, que j'ai fait peut-être une vingtaine d'écoles sur Zoom depuis le mois de juin. J'ai encore, même demain, je fais une autre avec le groupe d'élèves en Alberta. Donc, je travaille dans les deux langues, mais je fais du travail sur Zoom, sur Google Meet, sur Facebook Live. Et je peux, moi, atteindre des, des, des écoles, des conférences, des, des enseignants dans le nord, je sais pas où, pour quelque chose. Je pense que c'est pas cher d'ici parce que ça fait tellement simple. Je n'ai pas d'avion, j'ai pas, pas de voiture locale. J donc, ma vie a beaucoup changé. Donc, je voyage. Je ne sais pas, mais je ne sais pas ce que je vais faire à poste. Normalement, au mois de septembre, je m'en vais à, à Tournée. Au mois de septembre, je vais être ici dans ma chaise, puis les enfants ils y en vont me trouver moi sur mon écran. Et les enseignants. Oui. Oui, voilà. oui, oui, oui. J'ai quatre oui, l'habitude D'habitude, tu... hein? Est-ce que tu travailles à le tour du, du pays, tu t'en en Ontario, au Québec, tu reviens ou euh, qu'est-ce qu que tu fais d'habitude? Non, mais moi c'est ça que je fais, oui. Donc je te dis que pour dire que j'ai souvent, souvent travaillé en Ontario, j'ai fait Sudbury euh, plusieurs fois, j'ai présenté, j'ai fait des présentations euh, à l'université, à Sudbury en français et en anglais, euh, aux jeunes qui vont eux devenir des, euh, des éducateurs, des enseignants, des administrateurs. Sur mes, sur mes expériences, sur mes livres, sur la culture autochtone, je leur parle, moi, des sept enseignements. Parce que c'est souvent le cas que, même si on est Première Nation, de comprendre, et de comprendre sincèrement, de comprendre la science de, de, des directions de la, de la rue de médecine, c'est pas mal. Alors, moi, je peux leur dire à quelques, les jeunes, regardez vers l'Est. La couleur sur la, la rue de médecine, c'est jaune. Pourquoi? Parce que le soleil se lève dans l'Est. Lorsqu'on voit le soleil, on apprend quelque chose. Qu'est-ce qu'on apprend? Le soleil est énorme. Nous, on est petit, il est puissant, on est faible. J'apprends, moi, l'humilité du soleil. C'est la première des sept enseignements. J'apprends l'humilité du soleil. La couleur est jaune. L'enseignement, c'est l'humilité. Il y a un animal ou un oiseau avec qui j'associe moi, l'humilité. C'est le loup. Pourquoi? Lorsque le loup range ses ailes, c'est toujours avec la tête pas baissée. Ce n'est pas parce qu'elle a peur. C'est parce qu'elle comprend la famille est plus importante que l'individu. Elle, elle est humble. Moi, je regarde l'Est, je vois le jaune, je vois le loup, je prends l'humilité. Il y a une plante qui est sacrée pour nous aussi dans l'Est. Et la plante sacrée, c'est ce qu'on appelle nous. Et encore une fois, c'est une chose que la. Même, même les francophones ne savent pas. En anglais, c'est sweet grass. Sweet grass. C'est ce qu'on appelle ça en français. C'est quoi? le foin odorant. odorant oui. Il y a certaines choses qu'il y a, a, a fallu que j'apprenne, moi quand même, l'Ouest, comme Sweetgrass, j'aurais toujours ça, mais là, c'est point odorant, parce qu'il y a fallu que j'utilise pour mon livre à Paris. Et la raison qu'on oui, oui. est toujours chez moi, c'est parce que ce sont les cheveux de ma mère à terre. Et il n'y a personne qui va jamais m'aimer comme ma mère m'aimait. Ma femme m'aime, la tienne, doit te mettre aussi, la mienne. Ma femme m'aime. <rire> maman, maman, elle, et toi, ta mère, t'aimais plus que ta femme t'aime. Maman m'aime plus que ma femme m'aime. C'est vrai. Il n'y a rien dans le monde comme l'amour d'une mère. Si tu trouves dans les bois, puis un, loup, un, un ours sort avec son bébé, t'es mieux, t'es mieux parti. Parce qu'elle, elle va oui, courir tellement de dangereuses. Hein? Ouais, On utilise les cheveux de ma mère, pour me protéger. Et moi, dans mon chat, j'essaie auprès de mes fêtes, par-dessus ma porte, là, ou sous ma porte, il y a un autre, et ce que je suis, c'est moments si c'est bon pour moi et ma famille, si peut-être peut que ça puisse rentrer. Si c'est pas bon pour moi et ma famille, garde-hors de chez nous. Donc, lorsque ouais. je vais vers l'Est, la couleur est jaune, l'enseignement, c'est l'humidité, l'enseignant, c'est le loup, et la plante sacrée, c'est point rond et je peux faire le tour de la route de médecine. Les trois autres directions sont en haut, en bas et ici-dedans. Donc moi, j'aime tellement partager ces, ces, ces apprentissages-là avec les, les enseignants parce que lorsqu'ils comprennent, eux, ça leur donne une certaine aise à partager qui on est et pourquoi on est qui on est. Je suis catholique. C'est vrai, je suis catholique d'ailleurs, mais je vais plus l'église. Et pour dire que je crois pas. Que... Oh, on est catholique de naissance. Les catholiques. J'ai pas, j'ai passé 16 ans avec des prêtres, des prêtres au bloc. C'était ma jeunesse. j'ai servi la messe cinq fois par semaine, cinq fois par semaine. J'ai fait des, des confessions pour des péchés que j'ai pas pu connaître, connaître de se faire, euh, faire. Et euh, non, je suis catholique, mais sincèrement. Comme un homme autochtone, comme un, un métis, comme un homme qui a cet héritage qui était si énorme. je me sens plus proche, moi, euh, aux apprentissages que j'ai pu apprendre, moi, en tout simplement, en voulant savoir, à chercher. Euh, donc, justement, les sept, les sept enseignements santé. J'ai écrit un deuxième livre que j'ai appelé, moi, euh, Le Pogneur de rêve. Le Pogneur de, Pogneur de rêve, en anglais, c'est Dreamcatcher. Et les sept voix, mal qu'on les sept Malgré qu est, les sept menteurs. Hein? Mm. Deux de mes, deux de mes oui. livres. Deux de tes livres, oui. <rire> ben, tu n'as plusieurs, on pourrait parler beaucoup de, de plusieurs livres, mais ouais. euh, quand tu vas à Paris, là, tu, tu, euh, tu, euh, tu décris sur un certain, un certain livre à la fois quand tu vas là à chaque année? Tu non, pour vois un, certain, un certain livre? Chaque fois que je lance un nouveau livre, je le lance à Paris. Et celui que je vais lancer cette année, il est tellement, tellement beau. Et je l'ai écrit pour eux. ici derrière moi. Évidemment, mes livres sont partout. Euh... Le journal d'Étienne Mercier. Le journal d'Étienne Mercier, que j'ai écrit en bon franglais. Les Parisiens, je te dis tout de suite, là, les Parisiens vont l'adorer. Ils vont m'arrêter chaque deux minutes pour dire « Monsieur, ça veut dire quoi ça? C'est quoi ça? » Laisse-moi donner un exemple. Chaque journal, tu me connais, mais si jamais il y a quelque chose qui m'arrive, je m'appelle Étienne Mercier. J'ai un Barval au Rode ça fait environ six ans que je travaille pour la compagnie d'Abbé du J'ai 28 ans, je fais quasiment six pieds. Quasiment? Oh, pardon, Monsieur Bouchard. Euh, qu'est-ce que vous avez dit ça? J'ai dit « j'ai quasiment... Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, madame, ça veut dire presque... Oh, pardon, caution. Okay. Oui. J'ai quasiment ce qui... Je pèse 250 livres. Mes cheveux, puis mes yeux sont bruns. J'ai 15 pères puis des sages catholiques, puis j'aime bien les animaux. J'ai été un voyageur, un papa, un coureur de vote, bien d'autres choses. À ce euh, pardon, monsieur Chap. Oui, madame. C'est quoi ça? Aster, Aster, ça veut dire euh, maintenant, aujourd'hui, attends, attends. il est -il beau, puis ben Oui. Daniel euh, Je dois dire que l'illustration c'est un artiste extrêmement, extrêmement populaire, euh, côte ouest. C'est un Écossais. Puis c'est un talent d'art. Et encore une fois, si ton veut le voir, ils peuvent aller sur mon canal YouTube parce que sur mon canal YouTube, je lis et on voit les images. Donc, je le présente au complet. Tu as à peine à aller sur TheLuncher.com puis euh, mon, mon canal YouTube, c'est tout fait puis il est pas mal beau. Ça, puis euh, les gens qui veulent te contacter, là, comment ils font pour te contacter? Justement, c'est ça. Facebook.com, je suis partout sur Internet. Même ceux que je veux pas ouais. que me trouvent. <rire> j'ai toujours ça, j'ai toujours ça, euh, il y a des haters partout de me rendu compte à faire du temps que s'il y a du monde à même, moi ça me dit tout simplement que leurs vies sont très tristes et euh, tout simplement un petit bloc ici, un petit bloc là, laisse-moi en paix, il y a trop de pour j'ai trop J'ai autour de moi avec qui je veux vivre et partager ma vie pour oh, oui. être Appelez -toi. non appelez-toi, il y a du monde dans le monde, je sais que moi, en anglais, c'est haters. On me trouve comme n'importe qui. On se, on se fait trouver. Puis, euh, mais j'ai des, des amis québécois euh, qui, et franco-ontaliens qui se font harasser par ces gens-là. Euh, c'est presque une chose quotidienne et c'est vraiment triste. Mais non, non, je suis tellement d'abord sur moi. Je suis tout parti. Oui. OK, c'est beau ça. Puis euh, en dernier mot, c'est quoi que tu pourrais dire au, au métier Bien aux gens, mais sais je veux dire que on a quelque chose de vraiment spécial. Et si jamais vous avez la chance d'aller faire un petit voyage de tout ce que j'ai fait moi dans les 20 années passées, j'ai pu moi aller à Winnipeg. De Winnipeg, je suis descendu à de cola et je allé retrouver les terrains de mes ancêtres. Et j'en ai avec moi du tabac, une fête, et martyrs. Et dans chaque localité on a mis du tabac, on a joué une chanson pour nos ancêtres. Donc, de ça, de courant, on est allé à Minnesota. De Minnesota, on est allé à Wisconsin. Puis ma femme, elle, qui, est, qui est de Montréal, mais elle est allée à la fin, Vicky Après deux semaines avec mes ancêtres, elle a pris le tabac, elle a lancé par la fin. Ça, c'est pour plus les là. On s'en va chez nous, on tourne chez nous. Ça, c'est pour tous les ancêtres. Donc, j'ai une belle femme qui après, qui on est. Donc euh, je vous euh, je recommande vraiment que vous ayez trouvé ces, ces terres-là. Terres ça va vraiment ça une chaude, chaude oui, oui, oui. dans le cœur En tout cas, merci hein. J'espère que ça a été bien pour toi parce que pour moi, oh, j euh, Oui, je, te... je voudrais te remercier pour avoir participé à notre émission. Puis euh, j'espère que mais que tu viennes en Ontario si tu viens dans la région de Barrie, parce que moi, je demeure au sud de, de Barrie, comme c'est là, mais je, je déménage à Perry Sound, euh, qui est uh, juste au nord de Barrie, oui. après, en Sudbury, puis de... Barry, ça peut que je déménage là, Barrie? Je viens d'envoyer 500 livres à la commission scolaire à Barrie de mes livres. Et euh, ça, mon artisan préféré, lui, il demeure à Green Bank, juste hors de Paris Sound, qui est toujours, toujours à Paris Sound. Donc, lorsque je vais voir mon ami Makwa, on va toujours, nous deux ensemble, à, à Paris Sound. Donc, je vais se si ça arrive, je vais dire « Daniel, c'est-tu toi? Ben, »« ben, ben, ben, tu viens dans la région, tu me laisseras un coup de fil puis on va se, on va se rencontrer. »« Ok, bois-tu la bière? »« Oh, une fois de temps en temps, oui. <rire> euh, »« Peux-tu savoir, Daniel, que je n'ai rien bu jusqu'à l'heure de... » Je reviens jusqu'à l'heure, j'ai 64 ans, et là, de chaque jour, je prends un petit verre de whisky. Whisky irlandais. Donc, on ira est, on est ah pas ben. ensemble. Oui, bon, oui. OK. Je t'ai remercie beaucoup. Puis euh, À la prochaine. À la prochaine. Puis, OK. Salut. Là. OK. Merci. À toi.